Allez, bonjour à tous. Allez, c'est parti pour l'expresso. Cette fois-ci, on va prendre le temps. C'est vrai qu'il y a pas mal de sorties dans tous les sens. On va aller chez FFG, on va aller chez Edge, chez Games Workshop, mais aussi chez les autres éditeurs. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et puis à partager la vidéo. Et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti. Et on commence avec FFG. Bon, je ne vais pas revenir sur la sortie qui est prévue pour vendredi puisque c'est X-wing et vous savez que j'y ai consacré l'intégralité euh, d'un week-end avec la sortie des deux canonnières et de la navette pour le premier ordre. Donc, je vous rappelle que les vidéos, elles sont disponibles juste ici et que, en l'occurrence, vous avez un petit euh, concours pour gagner une boîte de jeu épique. Elle est dans quelle vidéo oh, Je me souviens plus, il va falloir regarder les trois. Sinon, pour Edge, euh, côté sortie, on est plus sur des réimpressions de The Song of Eyes and Fire, avec notamment la garde de nuit et son starter à 99 euros. Je suis plutôt intéressé de savoir euh, quelle est la réalité en magasin, donc si vous pratiquez ce jeu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre capacité à vous fournir de nouveau dans ces figurines, je suis curieux de savoir. On retrouvera également Gloom seconde édition. Donc Gloom, c'est un jeu assez sympa où on va contrôler une famille plutôt marginale et excentrique. Dans Gloom, votre objectif est assez funeste puisqu'il faut leur faire subir les plus grandes tragédies possibles et lui accorder à la fin un repos mérité tout en racontant leur misérable décès. On va jouer des cartes dotées des pires mésaventures, sous vos propres personnages de préférence, afin de leur saper un maximum l'estime de soi. Et puis, tout en réconfortant, par contre, votre adversaire à grand coup d'occasion heureuse pour que lui, il accumule des points positifs. C'est un système de cartes en plastique transparent qui révèle ou dissimule les effets des cartes qu'elle recouvre. Et puis, le total apparaît au travers et vous donne votre score. J'aime beaucoup l'idée, pour une fois, euh, il faut euh, se faire des crasses et être bienveillant euh, pour son adversaire. Ça change, c'est sûr qu'au final, il y aura toujours un vainqueur. Et quand on sait comment euh, gagner, bah, ça inverse un peu les rôles. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est cette notion de carte transparente qui va euh, se superposer et puis qui va masquer ou révéler certains éléments de la carte en dessous. Franchement, ça a l'air d'être un jeu super quali. J'essaierai peut-être de le tester. Allez, on passe côté sortie pour Yellow Game avec Starrim et euh, les decks de commandement. Donc là, on va retrouver l'alignement, l'alliance, la coalition, le pacte, l'union et l'unité qui sont les euh, 7 des 18 cartes chacune qui euh, vont vous permettre d'incarner les commandants. Donc ce sont des commandants légendaires dans l'univers de Starrim, bien entendu. Et ils peuvent être de toute façon utilisés avec n'importe quel deck de start. L'idée, en fait, entre autres, hein, c'est de combattre en mode raid où vous allez affronter plusieurs adversaires qui, eux, vont jouer avec un deck standard. En gros, c'est du 1 contre tous et c'est une super bonne idée de multijoueur. Le jeu n'en manque pas, mais là, ça va redonner du souffle. Alors, on passe ensuite chez Games Workshop euh, avec Arena Mortis pour Underworld. Je dois vous avouer que quand j'ai vu les premiers screens de euh, cette sortie, je me suis dit, pff, ça y est, ils sortent encore un nouveau plateau hors de prix. Puisque je m'étais déjà fait avoir sur des plateaux que j'avais achetés en me disant, il va peut-être y avoir des cartes dedans ou quoi que ce soit, mais que nenni, 25 balles la plaque. Là en l'occurrence, on est à la fois sur un nouveau plateau, mais on aura également des cartes et surtout on est sur un nouveau mode de jeu et ça c'est exaltant. En fait, l'idée c'est d'avoir un jeu en arène où vous allez utiliser un seul de vos héros et vous battre contre les différents adversaires qui seront présents. Ça pourrait aller jusqu'à 5 joueurs. Bien entendu, le dernier survivant remporte la partie. Du coup, on va y retrouver 20 cartes de subterfuge qui seront inédites 20 cartes d'amélioration aussi inédites et utilisables dans les parties ordinaires de Warhammer Underworld un plateau de jeu double face compatible avec les plateaux déjà sortis, des pions et des cartes pour faciliter le suivi de la partie, et puis des cartes de mise à jour de subterfuge, euh, mort inapaisé et le veilleur sépulcral réimprimé pour vous en incorporer les dernières mises à jour. Bon, moi de mon côté, je vais essayer d'acquérir cette boîte qui est déjà difficile à, à, à trouver, euh, ce que je trouve intéressant, bah voilà, c'est qu'on va explorer un nouveau système de jeu dans l'univers de Games Workshop, c'est bien là leur force, on est sur une espèce de super fantasy brawl si j'ose dire. Euh... Voilà, c'est vraiment la force de Games Workshop, ils ont une gamme qui est très très large et à chaque fois qu'ils veulent taper dans un univers ou dans un système ludique, ils adaptent leur jeu, ils dévoient un petit peu les règles de leur jeu pour pouvoir prendre une place dans cette zone-là, que ce soit avec Aeronautica, Imperialis ou avec Underworld, voire même avec Warcry, on les voit maintenant présents quasiment sur tous les systèmes de jeux de figurines. C'est intelligent. Allez, côté Magic, on va prendre la route de Zendikar avec ses boosters, ses kits avant-première. On aura également les bundles et toujours le mode commander qui est très apprécié des joueurs. Ainsi que le plein de boîtes de rangement, de sleeves et puis quand même 14 tapis. Sinon, côté euh, jeu de plateau, on aura Bonfire. Bon, Bonfire, vous êtes un groupe de gnomes vivant près des villes et vous avez besoin de la lumière qu'on appelle les feux de joie. Euh, vous allez essayer de visiter euh, plusieurs villes et apprendre à rallumer en fait euh, ces feux. Pour cela, vous allez devoir visiter euh, les gardiens de la lumière et puis euh, ils vont vous demander de faire des missions pour prouver votre bonne volonté et à chaque mission accomplie, eh bien, ils rallumeront un feu. Celui bien entendu qui parviendra euh, à rallumer le plus de feu pour sa ville, remportera la partie. Bonfire est un jeu à multiples facettes, euh, qui est exigeant, qui requiert une stratégie subtile, ainsi qu'une grande flexibilité. Stefan Feld a créé une expérience de jeu passionnante et stimulante, qui offre beaucoup de variétés, avec seulement quelques options disponibles. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien des règles en description. Ce lien vient de mon partenaire Philibert. Sinon, on aura aussi le très beau Human Punishment qui devrait apparaître d'ici euh, la fin septembre, après que les machines eurent propagé. Le virus meurtrier Human Punishment sur Terre, les rares humains qui ont survécu sans sombrer dans la folie, se sont réfugiés dans les ruines de leur civilisation, presque disparue pour organiser la résistance. Human Punishment, c'est un jeu d'enquête et de déduction. Les joueurs doivent enquêter sur les autres pour savoir qui est de leur côté, éventuellement s'emparer de l'une des quatre armes différentes pour pouvoir éliminer les ennemis. Attention, il faut rester concentré, car certains ennemis peuvent être cachés dans votre propre équipe. Voilà, c'est très beau, euh, ça me fait envie, c'est dans l'univers Cyberpunk, je me suis permis de contacter l'éditeur, on verra si j'ai un retour. Quoi qu'il en soit, là aussi, je vous mets les règles en description, et là aussi, elles viennent de mon partenaire. Philibert. Pour en finir avec les jeux, on va aborder saga L'âge d'Hannibal, qui a pour sujet l'un des conflits les plus importants de l'Antiquité, à savoir les guerres puniques. Ces trois guerres virent s'affronter Rome et Carthage pour la suprématie de la Méditerranée, et dans leur sillage, de nombreux peuples prirent part à la guerre. On aura les Gaulois, les Espagnols, les Grecs et notamment les Numides. Ce supplément contient tout ce dont vous avez besoin pour vous plonger dans cette époque, Épique, bien entendu, on retrouvera bah, du coup les six nouvelles factions Carthaginois, Romains, Gaulois, Grecs, ibères et Numides, mais c'est également de nouvelles règles avec bah, les éléphants qui arrivent dans le saga. On retrouvera également des règles pour euh, les pics les chars Gaulois et les cochons enflammés. Ça va sentir le bacon. Une nouvelle mécanique de jeu également, la ruse qui va vous permettre de personnaliser votre bande en réservant des surprises à votre adversaire, ça aussi ça peut être vraiment sympa. Des héros et des mercenaires de cette époque, notamment Hannibal et Scipion l'Africain. Et puis le mode saga épique qui est un nouveau format de jeu qui va vous permettre de jouer des parties jusqu'à 18 points de chaque côté. C'est un livre de 80 pages sous couverture cartonnée accompagné de six plateaux de combat. Allez, je vous en avais parlé dans le dernier Expresso, on va aborder un petit peu de BD, et je suis très honoré de commencer cette rubrique avec la BD de Gutanabe. L'appel de Cthulhu qui est sorti la semaine dernière. Alors Gutanabe et euh, ses interprétations de l'univers de Lovecraft, j'en avais déjà parlé puisque je vous avais fait la présentation de la première œuvre, à savoir les montagnes hallucinées, dont je mets la vidéo euh, juste, euh, juste ici. C'est vrai que c'est euh, du manga, euh, on est euh, sur un parti pris graphique qui est très sombre, mais en même temps qui est assez engageant et je trouve que euh, les BD rendent vraiment hommage à l'œuvre. Je ne vous cache pas par contre que j'ai eu un petit peu euh, de mal à lire euh, dans euh, l'abîme du temps. Voilà, c'est un, un volume qui ne euh, qui m'a pas, euh, pas, euh, pas accroché plus que ça. Je vois même Ah que oui, j'ai galéré, euh, galéré à aller au bout, alors que euh, était déjà sortie euh, euh, la couleur tombée du ciel, qui elle, bon, alors, en l'occurrence, c'est beaucoup plus fin. Mais euh, surtout, je l'ai dévoré et euh, j'ai vraiment euh, kiffé son histoire. Donc, « Les montagnes hallucinées » en deux tomes, j'ai kiffé. Euh, « La couleur tombée du ciel euh, » s'est passée euh, tout seul euh, aussi. Par contre, ben, euh, je vous renvoie quand même euh, sur euh, l'abîme du temps. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me mettre vos impressions en commentaire. Mais moi, j'ai trouvé ça un peu lourd et euh, pas assez euh, rythmé euh, dans cette série. Je n'ai pas encore euh, totalement euh, commencé euh, l'appel de Cthulhu, euh, mais bon, l'histoire est assez simple. Hein, C'est un jeune homme qui va euh, hériter de données archéologiques euh, de la part de son grand-père ou de son grand-oncle, je ne sais plus. Et puis qui va découvrir notamment une plaque euh, avec Cthulhu dessinée dessus et il va travailler sur un culte, le culte de Cthulhu. J'en dis pas plus, de toute façon, les œuvres de Lovecraft, c'est plus des choses intimes qui euh, se passent entre vous et lui, plutôt que euh, des choses euh, qui doivent euh, forcément s'intellectualiser. Bon, un petit mot pour euh, vous remercier sur le Tipeee, puisqu'on est passé à 24, et euh, j'ai quand même multiplié euh, par 10... Euh, L'apport qu'il y aura euh, maintenant tous les mois euh, sur le Tipeee, alors ça reste encore euh, quelque chose de petit par rapport euh, à de nombreux youtubeurs qui utilisent euh, ce média, mais euh, moi franchement ça va énormément euh, me servir et ça va me permettre euh, d'encore plus passer un gap et d'encore plus à, à améliorer la page, d'autant plus que maintenant qu'on a accès au studio de l'éclat, il y a pas mal de matos que je voudrais pouvoir euh, acquérir pour euh, non seulement améliorer la qualité, mais aussi améliorer le confort. Donc, je vous remercie. Je vous rappelle que, euh, malgré tout, vous avez aussi la possibilité de soutenir passivement et donc sans sortir le moindre euro euh, la page en utilisant les liens de mes partenaires qui sont décrits sous la vidéo. Voilà, j'en termine avec cet expresso. J'espère qu'il vous aura permis d'y voir un tout petit peu plus clair. Une spéciale dédicace au petit padawan qui nous est tombé du ciel cette semaine, à savoir Gabriel, eh bien mon petit loulou, je te fais plein de bisous, et puis surtout j'embrasse ta maman Jess, et puis ton papa, le Star Wars Legion Master Rio. Allez, félicitations à toute la famille, un gros bisou à Charlie, profitez bien, reposez-vous, et puis revenez-nous encore plus fort. En attendant, il me reste à tous à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face. A très bientôt, ciao